Aujourd'hui, la FSU avec l'ensemble de ses syndicats et de ses mandants est mobilisée, mobilisée premièrement pour obtenir des moyens pour l'académie. Nous rappelons que nous supprimons 17 moyens dans le second degré et pratiquement l'équivalent de 32 moyens en heure sup. Nous sommes mobilisés pour avoir des moyens également dans le premier degré parce que si nous voulons effectivement faire réussir les élèves, il faut diminuer de façon drastique le nombre d'élèves par classe. Ça veut dire qu'il faut plus de moyens. Nous sommes également mobilisés à la FSU tout simplement pour obtenir une revalorisation de nos salaires, une revalorisation de notre métier. À mon intervention de ce matin a été surtout axée autour de ce qui se passe et vous êtes bien passé pour le savoir en tant que médias. Tous ces conflits que, que nous avons avec, avec les parents d'élèves, avec des personnes dans toutes les écoles, ça, de, ça commence à devenir vraiment très très très inquiétant que ce soit sur Capester, que ce soit Saint-Rose, lamentin que ce soit Saint-Anne, Gauzier, que ce soit Moule, vous avez bien vu que l'enseignant qui est dépositaire de droit public est, est effectivé sur, sur son lieu de travail. Donc nous demandons euh, solennellement à la Madame la Rectrice de prendre toutes euh, ses responsabilités afin que les enseignants puissent se sentir euh, à l'aise. Et, et serein lorsqu'ils se rendent sur leur lieu de travail. Ce métier est déjà très épuisant, très fatigant. Aujourd'hui, M. Blanquer nous a envoyé des cacahuètes avec ses 150 euros euh, annuels pour soi-disant nous permettre d'acheter de, de, du matériel informatique. Et ça, ce n'est pas admissible. Il faut absolument qu'il y ait une vraie négociation au niveau des salaires et qu'il y ait un vrai rattrapage au regard des 10 ans de gel du point d'indice de, de la fonction publique. Et puis surtout, nous sommes là aussi pour rappeler à M. le ministre que les conditions sanitaires reste encore déplorable dans notre académie. Beaucoup d'établissements sans eau, beaucoup d'établissements envahis par des rongeurs. Il faut absolument que nous puissions nous retrouver autour d'une table avec l'ensemble des décideurs, l'ensemble des collectivités, pour permettre tout simplement de trouver des conditions de travail acceptables et pour les élèves et pour les enseignants. La rectrice avait tous les moyens pour réussir à faire augmenter un petit peu les moyens en Guadeloupe et elle revient avec une quarantaine de suppressions de postes. Et en plus de ça, selon les documents qui nous ont été fournis, eh bien on s'aperçoit que sur cette quarantaine de suppressions de postes, eh bien, il y en a plus qui ont été encore supprimés par la rectrice au niveau local et ça c'est absolument scandaleux. Nous, ce qu'on a besoin à la FSU, c'est de plus de moyens pour faire réussir les élèves et pas de moins de moyens. Tout le monde l'avait compris, la rectrice arrive, elle fait comme si elle n'entendait pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh on se mobilise pour lui montrer que eh bien, nous sommes motivés et que nous irons au bout euh, s'il le faut pour lui rappeler que eh l'éducation, ça doit être une priorité et qu'elle, est responsable du service public et éducation et pas de sa destruction.